Catherine. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc Catherine Samari, tu es économiste altermondialiste. tu es membre du conseil scientifique d'attaque, tu es spécialiste de l'Europe de l'Est et des Balkans, euh, et tu es euh, militante de la gauche radicale, membre du, du NPA et de la quatrième internationale. Euh, on te remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Euh, et donc ce dont on voulait discuter avec toi aujourd'hui, c'est d'un sujet d'actualité qui est la, la situation en Ukraine, la situation en Ukraine et autour de l'Ukraine, hein, on, on a envie de dire, euh, et peut-être pour commencer par l'actualité la plus immédiate, même si on va euh, probablement dans la discussion revenir sur euh, finalement les, les, les causes profondes hein, euh, qui expliquent la situation dans laquelle on, on se retrouve aujourd'hui. Euh, pas plus tard qu'hier, le président euh, ukrainien annonçait qu'il craignait une invasion russe euh, dans les 24 heures, euh, Qu'en est-il exactement Et finalement, comment on en est arrivé à cette situation où c'est une menace de guerre chaude aux frontières de l'Europe Une menace que certains qualifient comme menace la plus importante depuis la crise des missiles de Cuba en, en 1962. Oui, d'abord merci pour, pour l'invitation. C'est une situation et une, une discussion compliquée est effectivement dangereuse. Il y a un titre de, de, de politice qui était « jeu de poker sur un volcan ». Est-ce qu'il y a un risque réel d'intervention ou pas Dans tous les cas de figure, il y a un vrai jeu d'apprenti sorcier, il y a un vrai danger que tout toutes sources confondues et, euh, disons, identifiée à le, le, plus gros, le plus grave des dangers de confrontation militaire, effectivement, depuis la Seconde Guerre mondiale. On évoque aussi la crise de 1962 avec les missiles à Cuba. Euh, bon, donc, euh, bien, donc les faits. Alors, les faits. Euh, du côté, d'abord, les, les, les faits avec euh, discours officiel, hein. euh, donc du côté de, des États-Unis, euh, tu évoquais tout à l'heure le, le discours donc, du président ukrainien, mais du côté des États-Unis depuis le mois de novembre, en gros, euh, 2021, euh, de façon à absolument courante jusqu'à hier et aujourd'hui, est annoncé d'intervention imminente, de guerre imminente de la Russie avec le déploiement des forces sur le terrain. Et euh, du point de vue du discours, d'abord du point de vue, de la, euh, discours, point de vue des, des faits, il y a effectivement euh, euh, un, un déploiement d'une part à la frontière de, de, de l'Ukraine, euh, de, de aujourd'hui ça fait plus de 100 000 euh, forces euh, sur le terrain, euh, deuxièmement euh, déploiement sur une, une autre partie des, des frontières de, de, de, de l'Ukraine, du côté de la Biélorussie, et troisièmement, euh, il y a, euh, qui entoure également, donc il euh, menace également de façon directe l'Ukraine, euh, ce qui se passe euh, en, en mer Noire, euh, à donc sur, sur le plan de la flotte euh, russe, euh, avec la base navale euh, entre Crimée, Sébastopol, etc. Donc ça, ce sont les faits. Quel est le discours officiel russe face à ce déploiement euh, réel alors, il y a eu une combinaison de, de discours, il nie euh, toute euh, volonté d'invasion de, de, de l'Ukraine. Euh, le représentant, le diplomate russe euh, euh, auprès de l'Union européenne hier a ceci dit, euh, exprimé la chose sous euh, de la façon suivante en disant « Nous n'avons aucune intention d'envahir l'Ukraine, sauf si on nous provoque ». Alors, le sauf si on nous provoque, évidemment, est su, sujet à, à, à interprétation. Alors, sinon, les discours officiels ont, été, ont combiné euh, une, plusieurs euh, explications, si je puis dire. Euh, D'une part, euh, le fait qu'il s'agirait d'exercices et d'opérations militaires euh, normales euh, euh, qui se déploient de façon régulière et qui ont été annoncés, sauf ont été annoncés très peu à l'avance. Euh, et que, bon, alors, à sens de cette thèse, le discours de ce matin, euh, hier et ce matin, euh, de euh, représentants au il illustre cette idée d'exercice de, de, de, euh, euh, déployé, notamment depuis euh, décembre, en disant d'ailleurs, les premiers bataillons euh, qui euh, ont été déployés retournent maintenant dans leurs casernes. Et euh, on a signalé aujourd'hui un début de retour, effectivement, de certains bataillons, certains bataillons dans les casernes. Mais ça ne dit rien pour, pour, pour le reste. Officiellement, il y aura de possibilités de retour. Deuxième discours, euh, il, il a été évoqué un déploiement, je dis bien un discours officiel russe, hein, un déploiement préventif, un déploiement préventif, défensif, c'est-à-dire euh, ce n'est pas nous euh, qui menaçons d'intervenir, euh, nous, euh, nous euh, contraire, euh, qu'il y a une menace de la part du président ukrainien Zelensky, avec l'appui de, de, de, des États-Unis, etc., pour une, une attaque donc, venant de Kiev sur euh, les républiques euh, autoproclamées euh, euh, populaires, donc à l'intérieur du, du Donbass, avec un discours de, de récupération de cette zone qui est un, un, un conflit donc, euh, euh, semi, euh, enfin, encore ouvert avec euh, une, une quinzaine de morts euh, de, depuis euh, le début, depuis de, 2014. — Oui. Justement, euh, par rapport à ces deux types de, de discours, en fait, ce à quoi on assiste euh, dans, le, dans le discours médiatique, euh, mais aussi dans un certain discours euh, militant, c'est finalement une espèce de course à l'échalote pour dire euh, qui est plus responsable que l'autre, finalement, entre d'un côté les États-Unis, l'OTAN et de l'autre côté la Russie de, de Poutine, euh, sur, euh, sur enfin, qui est le plus responsable de cette situation qui pourrait, euh, qui pourrait dégénérer, et finalement, dans, dans quelle mesure, plutôt que de se poser cette question-là, ce qu'il faudrait se demander, c'est par quel développement on en est arrivé là euh, et dans quel processus plus long ça s'inscrit, évoquait 2013-2014, parce qu'effectivement déjà à ce moment-là en Ukraine, il y a eu une crise militaire euh, importante, euh, mais finalement ce qui s'est joué à ce moment-là était aussi la résultante de dynamiques plus profondes euh, et d'affrontements de blocs entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, dans la foulée, on va dire, de la nouvelle situation créée par la chute de l'Union soviétique. Donc sans forcément remonter dans le détail sur tout ce qui s'est passé depuis depuis 91, finalement, dans quelle mesure ce qui se joue en Ukraine dépasse très largement finalement l'Ukraine elle-même euh, et l'affrontement entre blocs qui est derrière, en quoi il est révélateur de rivalité en, entre des grandes puissances qui euh, jouent chacune leurs cartes euh, et au final se préoccupent assez peu du sort du peuple ukrainien. Oui, tout à fait, tu as bien fait le tour des, des problèmes. On peut peut-être diviser en deux tes deux questions, finalement, tes deux ensembles de questions. Euh, il y a d'une part une rivalité, effectivement, euh, de, de, sur le court terme, sur, sur l'immédiat, euh, sur quelle est la cause de la situation actuelle de ça remonter à des causes plus profondes y compris l'interprétation du conflit de 2014 etc donc on va le faire peut-être en deux temps ouais. une des difficultés notamment donc pour toute la gauche radicale anti-impérialiste euh, je, je, je, je partirai peut-être de ça c'est ce que on peut appeler des lectures campistes euh, avec donc là je, je parle des lectures euh, alors qu'est ce qu'on entend par campiste c'est un peu l'idée de la, la thèse d'un ennemi principal d'un point de vue anti-impérialiste d'un point de vue anti-impérialiste impérialiste hein, avec depuis euh, la, la, la chute de l'URSS et euh, la recomposition de, de, de, de la force de poutine et, et y compris de la chine donc deux types de discours alors sur les événements euh, ukrainiens un premier euh, type de discours que l'on trouve dans la gauche à l'intérieur euh, dans le monde entier hein, aux états unis comme en france en partie etc mais qui ne concerne pas que la gauche c'est je dirais un discours qui fait de euh, un, un discours entre guillemets pro-russe, on peut le présenter sous l'angle anti-impérialiste américain, anti-OTAN, c'est-à-dire ennemi principal, euh, l'impérialisme classique euh, américain. On a euh, eu cette, ce discours-là aussi en 2014 et on l'a eu aussi euh, sur d'autres conflits. Alors, euh, avec... Euh, euh, le, euh, le point d'appui sur euh, ce que dénonce euh, Poutine c'est ce n'est pas parce que Poutine le dénonce que c'est faux évidemment qu'il y a donc un élément Alors, euh, j'insiste sur cet aspect vrai-faux dans les deux euh, présentations que je vais faire des deux points de vue campistes euh, je sélectionne ce qui est vrai il y a évidemment des mensonges mais je dirais le, le problème principal de ce que j'appellerais campisme c'est la sélection d'un ennemi principal euh, avec euh, un peu la logique, euh, les ennemis de mon ennemi sont mes amis, et d'autre part, le silence euh, sur celui qui n'est pas considéré comme l'ennemi principal. Voilà. Et donc, euh, un, un silence euh, qui n'est pas nécessairement. Donc, qui, qui, plus qu'un un, un mensonge explicite. Et, et, et comme ça s'appuie sur des, des faits vrais, alors c'est quoi l'effet vrai de cette euh, interprétation, première interprétation contre un, un, un vrai impérialisme américain dont la force de frappe internationale, je ne la développe pas ici, elle est bien connue par tous nos, nos camarades et, et au-delà. Euh, bon, C'est le fait qu'effectivement, euh, quand, euh, quand l'Union soviétique euh, s'est dissoute, il a, puis, quand il y a eu la négociation autour de la chute du mur de Berlin entre 89-91, avec Gorbatchev avant, la, avant même la, la, la chute de l'URSS, il y avait deux pactes de la guerre froide qui existaient, l'OTAN et le pacte de Varsovie euh, derrière l'URSS. Et euh, le, le pacte de Varsovie a été dissous en 1991 et avec la fin de l'URSS, on pouvait s'attendre à la dissolution de l'OTAN. Et il y a eu des promesses dans ce sens-là faite à Gorbatchev et, et aux puissances russes. Or, l'OTAN, non seulement ne s'est pas euh, dissoute, mais s'est étendue systématiquement vers l'Est, et à, euh, y compris avec une, une intervention, on y reviendra peut-être, euh, sur la guerre en Yougoslavie, mais s'est étendue jusqu'aux frontières de, de, de, de, de, de l'URSS ou plus exactement euh, de tous les anciens pays de dites de l'Europe de l'Est qui sont devenus membres de l'Union européenne sont actuellement membres de l'OTAN. Et les, la dernière euh, frange euh, territoriale de pays qui n'étaient qui, qui pas des pays indépendants comme les pays d'Europe de l'Est, mais qui étaient membres de l'Union soviétique qui ne, euh, et qui sont devenus des États indépendants après 1991 et qui sont entre la Russie et l'Union européenne, sont les cibles actuelles, justement, de l'adhésion à l'OTAN. Donc, euh, euh, l'OTAN leur a promis une future adhésion, tout en différant cette adhésion, euh, parce que les, les membres ouest-européens de l'OTAN euh, sont euh, sensibles euh, au fait que, euh, que ce soit Poutine ou un pouvoir démocratique en Russie L'extension de l'OTAN, premièrement, n'est pas légitime, et deuxièmement, elle est aux, aux frontières de, de, de la Russie, un vrai, un vrai problème. Euh, bon. Alors, entre parenthèses, par rapport à cette première interprétation, euh, je, je signale qu'aux États-Unis même, des forces politiques, y compris à l'intérieur de l'establishment, c'est-à-dire qui n'ont rien de gauchiste, euh, considère que l'extension de l'OTAN et l'extension encore euh, ultérieure maintenant de l'OTAN en Ukraine euh, et dans les autres pays limitrophes euh, sont, euh, serait une, une, euh, relève d'une humiliation et d'une provocation. Etc. Dangereuse, et ils disent qu'est-ce qui se passerait si, euh, par exemple, le Mexique décidait d'intégrer euh, un traité militaire avec la Chine aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, euh, il y a euh, une première euh, thèse, là, une première interprétation euh, qui met l'accent euh, critique euh, sur la question de l'OTAN. Une deuxième euh, thèse euh, met l'accent sur un deuxième impérialiste qui émerge de l'après 1989, c'est un impérialisme russe qui n'a pas du tout la même force, évidemment, internationale, y compris militaire, même si c'est une puissance militaire réelle au niveau régional. Au niveau international, ce n'est pas la même puissance que les États-Unis, mais la Russie a étendu moderniser sa capacité d'intervention, y compris dans des conflits euh, en Syrie et en envoi de mercenaires, y compris euh, en Afrique. Euh, Aujourd'hui, le, euh, le bataillon Wagner qui est intervenu en Bosnie-Herzégovine, qui est intervenu dans les républiques populaires, euh, entre guillemets, euh, du Donbass. C'est un bataillon de mercenaires à la solde du pouvoir euh, russe, euh, mais qui, euh, par ailleurs, euh, est, évidemment est un complément par rapport à une vraie force de frappe qui s'est consolidée dans la période récente parce qu'il y a eu d'une part le conflit en Biélorussie, le conflit en Biélorussie, qui, la Biélorussie qui était un peu comme l'Ukraine entre l'Union européenne et la Russie et qui euh, cherchait à développer euh, des relations sur les deux terrains, et euh, je dirais simplement pour, pour terminer cette description-là, que l'expansion impériale, entre guillemets, russe, ou, ou sans guillemets d'ailleurs, hein, euh, s'est faite d'une part en Biélorussie et au Kazakhstan récemment, via la mise en place d'un deuxième traité militaire qui fait face à l'OTAN, euh, qui est l'OTCS c'est à dire euh, l'organisation du traité euh, de euh, sécurité collective qui euh, englobe plusieurs pays autour de la Russie dont l'Arménie mais aussi bon, donc, euh, le Kazakhstan et euh, donc la, la, la Russie est en mesure de déployer euh, des muscles si je puis dire avec une vraie force de frappe euh, régionale et, euh, et qui plus est euh, ce qui inquiète évidemment l'establishment les, les, euh, états-unien, impérialiste états-unien, euh, des liens nouveaux sans précédent avec la Chine qui se sont euh, concrétisés ces jours-ci face euh, aux menaces euh, venant euh, de l'OTAN, de l'Occident, etc. De, ré, de, de régir le monde. Donc il y a, euh, je dirais, sans, sans remonter dans, dans, dans l'histoire pour l'instant, simplement pour ce premier panorama, un ordre mondial dans lequel il y a euh, plusieurs forces euh, que personnellement je caractérise d'impérialisme de, de, avec des, des capacités d'intervention différentes, qui ne sont pas progressistes ni les unes ni les autres contre, par rapport à leur population et leur politique économique, et, et y compris leur régime politique bien sûr, pour, vu de l'Ukraine L'impérialisme immédiatement menaçant, c'est celui qui vient de Russie, bien sûr, parce que l'OTAN s'intéresse à la Chine euh, et ne s'intéresse pas à l'Ukraine. Et, et les États-Unis ne voudraient pas perdre un seul homme pour l'Ukraine. et ne sont pas prêts à faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Donc ça, c'est, si, si tu veux, si, si vous voulez, ces deux, ces deux lectures euh, immédiates euh, oui, de, de, de, du, du conflit. Ouais. Euh... Et du coup, tu as raison, et tu as, as en fait répondu déjà un peu à là où je voulais aller, sur le, le terrain du positionnement campiste, euh, où finalement, ce à quoi on assiste une fois de plus, malheureusement, c'est qu'au nom d'une lecture, finalement, en termes de rivalité entre grandes puissances qui est juste, euh, certains euh, en viennent à faire des calculs euh, sur le thème qu'est-ce qui pourrait affaiblir ou pas le danger ou la menace principale ou l'impérialisme principal, et où, sans revendiquer un soutien explicite euh, au pouvoir euh, Poutine, mais comme ça avait pu être le cas euh, avec, euh, avec Bachar Al-Assad ou, euh, ou avec quelques autres, euh, en viennent finalement à, euh, à nier euh, les réalités des menaces euh, qui peuvent peser sur des populations euh, au nom de calculs euh, exclusivement vus au niveau des États quoi euh, et, et, et du coup peut-être pour pour avancer finalement euh, dans beaucoup de discours euh, qui, alors soit, euh, très pro, euh, soit, pro, soit très pro soit pro très pro États-Unis euh, soit très campiste finalement il y a un grand absence c'est le peuple ukrainien euh, donc il ne s'agit pas de dire que pense le peuple ukrainien, euh, parce qu'on sait bien que ça n'a pas de sens, euh, mais euh, finalement, euh, dans quelle situation se trouve aujourd'hui euh, le, le, la population ukrainienne dans sa, dans sa diversité, euh, et finalement, quels débats peuvent la traverser, euh, et quel type euh, finalement de discours, au pluriel, euh, il y a, euh, ou il peut y avoir en Ukraine, par rapport à la situation dans laquelle... Euh, le pays se retrouve aujourd'hui euh, et par rapport aux vérités euh, des uns euh, et des autres que ce soit la Russie ou, ou que ce soit euh, l'Europe et les états unis Absolument et je pense que euh, si on veut proposer une, une alternative progressiste internationaliste euh, aux discours campistes qui sont anti-impérialistes il faut construire un anti-impérialisme anti par en bas et un anti-impérialisme qui dénonce euh, tous les adversaires des, des populations euh, sans, euh, alors, en, en, en comprenant bien évidemment que vu d'Ukraine il y a un, un, un danger immédiat euh, qui est euh, la non reconnaissance par la Russie d'une euh, identité ukrainienne alors, tu, tu, euh, et là il y a un problème d'autodétermination, on peut dire que il y a une histoire longue sur laquelle on ne reviendra pas de, de, du passé ukrainien avant l'URSS et pendant l'URSS, pendant la, les différentes guerres mondiales, etc. Mais l'État ukrainien, né tel qu'il émerge de l'URSS en 1991, dans les frontières qui émergent de l'URSS en 1991, a fait un référendum d'autodétermination en 1991. Et euh, malgré la diversité euh, à la fois socio-économique, euh, linguistique et régionale de l'Ukraine, ce référendum est, est, est, a été massivement... En faveur de l'indépendance ukrainienne, y compris dans les régions qui sont donc en gros l'Ukraine. Il y a un est plus industriel et qui, est plus proche de, de, de, qui était plus proche évidemment de, de l'Urss, avec des, des, des et qui était plus proche donc de, de la Russie. Un ouest, alors un centre un peu entre les deux, mais avec un ouest qui est plus proche donc de, de, de l'Union européenne. Ça se reflète aussi sur le fait qu'on parle davantage le russe dans les régions de l'Est, mais attention, le fait de, les deux langues, le russe et l'ukrainien, sont très proches et tout le monde est en fait bilingue. Et ce n'est pas parce qu'on a des sympathies ou des liens économiques ou même des nostalgies pour l'ancienne Union soviétique ou des volontés de, de lien avec la Russie, qui signifie pas vouloir s'intégrer à, à la Russie parce que le régime de Poutine n'est pas très attractif, Hein? donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a donc une volonté de lien avec la Russie qu'on parle le russe etc. qu'on ne se sent pas ukrainien et qu'on ne veut pas être respecté mais le respect ça implique une démocratie, une démocratie interne au régime ukrainien et cette démocratie interne au régime ukrainien elle est confrontée à d'énormes fragilités d'une part c'est vrai de tous les régimes qui se sont transformés d'anciens de, de, de, pays socialistes en, en, en, en société capitaliste euh, avec, euh, euh, et, et c'est vrai de toutes les sociétés de l'ordre mondial capitaliste aujourd'hui, c'est-à-dire que la politique universelle qui est mise en œuvre et qui est proposée en Ukraine par l'Union européenne comme par le Fonds monétaire international pour gérer sa dette, notamment, c'est une politique de démantèlement économique de tout ce qui pouvait rester de service public, etc. Mais c'est la même politique que, la, que Poutine cherche à, à, à imposer et à réaliser dans, en, en Russie, en, en Russie même. Donc il y a donc sur le plan de la démocratie. Alors, d'une part, un démantèlement des, des, des, des, des syndicats ou une corruption des syndicats qui ont été très forts. Il y a les, les luttes du, des mineurs du Donbass en 80, avant l'éclatement de l'URSS, sont une très, très grande force, mais ils ont été confrontés au démantèlement, à la récupération, à la canalisation, etc. Et, et il y a eu dans la période tout à fait récente, en 2020, de nouvelles luttes sociales euh, au, dans la ville natale du président actuel euh, euh, d'ailleurs qui est euh, krivoi dans lequel il y a des, des mineurs qui ont fait plus de 40 jours de grève euh, souterraine soutenue par euh, une vraie mobilisation populaire euh, pour défendre des droits sociaux de base. Et je pense que fondamentalement en Russie comme en Ukraine, euh, derrière les problèmes de l'absence de démocratie, il y a le démantèlement des droits sociaux et syndicaux de base pour la population, qui est le premier élément. Et dans une situation euh, euh, comme l'Ukraine, où il y a des différenciations culturelles, historiques, régionales, où les héros des uns du passé sont les ennemis des autres, etc., euh, la confiance et la consolidation de, de l'État-nation en formation implique une vraie démocratie. Alors le mot d'ordre, nous n'avons pas nous, ni, ni, ni moi, ni personne extérieure à l'Ukraine à dire quel doit être le contenu du fonctionnement de l'Ukraine, de ses choix d'appartenance à tel ou tel, à tel, à tel, et tel ensemble sur le plan économique. Sur le plan militaire, c'est un autre problème, on y, on y reviendra en conclusion, mais sur le plan des, des choix, des liens, un tiers du commerce de l'Ukraine se fait avec l'Union européenne, un tiers avec les anciens pays de l'URSS et un tiers à l'extérieur et notamment avec la Chine. Il est absurde pour l'Ukraine, comme pour la plupart des pays limitrophes de ce type, de, de vouloir imposer des relations exclusives. Bon, donc, premièrement. Deuxièmement, du point de vue de l'autodétermination, quand je parlais de démocratie, c'est aux populations de, tous les de tout l'ensemble de l'espace ukrainien euh, d'avoir euh, un grand débat et d'avoir des propositions et un vote sur le mode de fonctionnement. Ce qui est proposé notamment dans la région du Donbass, c'est une forme de, bon, de régionalisation. Bon, certains craignent, à juste titre, que cette logique de régionalisation soit instrumentalisée par la Russie, ce qui est le cas, pour mettre en place des, tout simplement des marionnettes à la tête de républiques soi-disant populaires qui n'ont qui rien de démocratique de façon à pouvoir de l'extérieur, sans intervenir de façon militaire ou très peu, avec une, une présence tout à fait limitée, rester euh, euh, à l'extérieur, mais avoir une possibilité de déstabiliser la vie politique interne ukrainienne pour essayer d'avoir un contrôle sur qui est au gouvernement, et quelle politique internationale mène l'Ukraine. Bon. Mais euh, il ne faut pas… Euh, c'est une une aberration politique euh, antidémocratique et antisociale que de euh, résumer toute aspiration populaire à, par exemple, une régionalisation de l'Ukraine et à la reconnaissance de la langue russe au même titre que de l'ukrainien, etc., comme étant pro-russe, anti-ukrainien ou comme étant euh, un, un instru une, une instrumentalisation de, de Poutine. De même, les révolutions successives qui ont été caractérisées comme révolutions colorées instrumentalisé par l'extérieur, etc. Il faut bon là j'ai pas le temps, donc en faire j'ai fait des articles à l'époque et qui ont été reproduits à l'époque dans, dans le journal de la SCR ou du N.P.A. Donc il y a, euh, il y a euh, il faut faire l'analyse concrète de chaque contexte en mettant l'accent sur euh, ce que revendiquent les populations et ne pas résumer tout à l'instrumentalisation des mobilisations populaires par des forces d'extrême droite, ce qui, est le cas, ce qui a été le cas en 2014 en partie, par des forces de, de, de droite internationale et impérialiste, que ce soit du côté de l'Union européenne ou de l'OTAN, il y a une, des vraies aspirations ukrainiennes à vivre mieux et démocratiquement. Et en 2014, la majorité de la population ukrainienne était pour un statut de neutralité militaire et donc euh, ce qui a modifié cet état d'esprit dans un sens pro autant c'est le comportement euh, de, de, de poutine c'est le comportement y compris le discours qui a été euh, publié récemment à la fin de 2021 par euh, par poutine qui considère que l'ukraine c'est simplement la frontière que c'est la russie que tout ça c'est un seul et unique peuple ils vont probablement, il va probablement y avoir une unification avec la Biélorussie, mais ça c'est encore un autre problème. Mais en tout cas avec l'Ukraine, c'est évidemment un grand mépris. Bon. Et donc c'est ce mépris, et y compris la façon dont la Crimée a été récupérée et dont le Donbass est instrumentalisé, qui pousse de plus en plus une part de la population à se tourner vers, vers l'OTAN. Alors les camarades ukrainiens euh, qui sont internationalistes et, et euh, euh, qui essayent de résister, premièrement ils, ils, ils, ils disent c'est aux ukrainiens de décider et c'est ni un pouvoir russe, ni un pouvoir aux états unis ou l'Union Européenne. Donc il doit y avoir un processus de, de décision. Alors de toute façon, il y a une grande hypocrisie parce que l'Union européenne, en ce qui concerne les adhésions, l'Union européenne ne propose absolument pas à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. On pourrait d'ailleurs dire que, à la fois... Nous considérons que ce n'est pas euh, un idéal que d'adhérer à l'Union européenne et nous avons une position très critique et de remise en cause des traités de l'Union européenne, mais euh, nous pouvons en même temps défendre que c'est aux, aux Ukrainiens eux-mêmes de le décider. Hein, bon. donc, euh, mais l'Union européenne ne le propose même pas. Ce qu'elle propose, c'est un partenariat de libre-échange radical donc, euh, qui facilite. Dites la libre circulation qui donne un peu certains éléments, mais qui fondamentalement ne correspond pas à un statut égal de membre dans l'Union européenne. Premièrement, une hypocrisie. Mais enfin, en mettant ça de côté, euh, euh, l'adhésion le, le, à l'Union européenne ne pose pas les mêmes problèmes que l'adhésion à l'OTAN. Et l'OTAN, ce n'est pas simplement un problème d'autodétermination de l'Ukraine. On pourrait dire, de toute façon, c'est d'abord aux Ukrainiens de décider. Mais ça n'est pas que aux Ukrainiens. Il y a un vrai enjeu mondial de à quoi sert l'OTAN et pourquoi l'OTAN existe encore. Et donc, une campagne, et là, je pense que c'est une campagne, quand on parlait d'une réponse alternative au campisme, une des dimensions concrètes que devrait avoir une nouvelle campagne internationaliste et anti-impérialiste mondiale, c'est une dimension antimilitariste sur les dangers d'une nouvelle guerre nucléaire, le type d'armement qui se sont développés, euh, euh, favorise euh, cette espèce d'utopie réactionnaire d'une guerre sélective euh, à distance euh, qui renforce les risques de guerre nucléaire, sans parler du déploiement euh, des armements euh, qui se qui, qui se sont faits avec euh, y compris euh, donc euh, une logique aujourd'hui de renégociation euh, de traités. Alors euh, euh, en dehors de la question de l'OTAN, il y a la question de, du contrôle concret. Euh, des déploiements militaires, euh, et là, effectivement, il y a place de, venant de Russie, des États-Unis, de, de, de, de, de toute l'Europe, et notamment à de l'interunion européenne, à une campagne pour une mise à plat euh, de, de tout ce qui est le déploiement des dépenses militaires, et alors évidemment, nous sommes confrontés en France évidemment à un pouvoir de Macron euh, qui voudrait bien remplacer euh, la force de l'OTAN euh, pour euh, proposer à l'Union européenne d'avoir sa force d'intervention spécifique appuyée sur, euh, euh, sur la force militaire française ouais. Euh, bah, je te remercie d'être de, de, de, arrivé sur euh, ces éléments-là, parce que finalement, le, le temps tourne. On n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail euh, d'absolument de, de, toutes les dimensions de cette affaire. Euh, je renvoie déjà, je le referai tout à l'heure, mais aux articles qui sont écrits euh, sur ton site. Donc c'est csamarie.fr, tout attaché. C-S-A-M-A-R-Y.fr, pour avoir plus de, plus de détails. Mais finalement, pour repartir de là où tu es arrivé, est-ce que finalement, ce qui se passe là, euh, autour de, de l'Ukraine, et, et dans quelle mesure c'est quelque chose qui est révélateur de notre temps, quoi, de notre époque euh, qui est euh, le temps, l'époque, euh, d'une euh, crise euh, sans fin du système, euh, du système capitaliste, une crise multidimensionnelle, hein, euh, économique, sociale, politique, euh, écologique, euh, sanitaire, euh, qui, une crise sans fin qui exacerbe les contradictions, ou, les, ou en tout cas les rivalités, qui peuvent exister entre les principales puissances à l'échelle internationale, donc sur le terrain économique, sur le terrain politique, les jeux de zones d'influence, etc. La question de la raréfaction de certaines sources d'énergie, donc c'est cette époque-là dans laquelle on est, et dans quelle mesure, voilà, ce qui se passe là en Ukraine, est l'expression de tout ça, y compris la tension militaire assez inédite, euh, finalement, est, est, est révélatrice d'une époque qui pourrait redevenir, euh, sans vouloir faire dans le catastrophisme, hein, mais qui pourrait redevenir une époque de guerre euh plus direct, on va dire, entre grandes puissances, parce que euh, on n'a pas oublié que ces dernières années, les conflits armés se sont multipliés, euh, des millions et des millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de morts. Euh, mais là, on a l'impression qu'on est en train de, de, de franchir un cap, quoi, euh, avec peut-être des points de, de non-retour. Donc finalement, pour reformuler la question, euh, l'Ukraine euh, révélatrice finalement d'un monde qui nous emmène, qui nous entraîne dans sa chute avec le risque, comme tu le disais, d'une conflagration d'une échelle qu'on pouvait difficilement soupçonner il y a encore quelques années. Absolument. Tu as bien résumé la situation et l'Ukraine est effectivement comme une ligne de faille entre deux grands systèmes et, et plusieurs grands enjeux mondiaux. Euh, d'une part, effectivement, euh, bon, une, une crise réelle euh, met le maintien euh, d'une puissance impérialiste états-unienne, Union européenne, mais qui sont des puissances en crise, des puissances instables. Et, et ça, euh, Poutine le sait. Donc, euh, avec l'enlisement euh, Afghanistan, avec euh, la confrontation, enfin, les, les crises internes, l'instabilité interne aux États-Unis, l'instabilité interne à l'Union européenne, etc. Mais qui, qui restent des puissances euh, réelles, d'une part, avec euh, des enjeux militaires et des enjeux énergétiques, en dehors des enjeux socio-économiques, de, de, de, de, qui sont évidemment à l'ordre du jour partout, de démantèlement de tout ce qui pouvait être des, des, des, des protections sociales héritées du passé. Et de l'autre côté une puissance montante qui est elle-même confrontée à des problèmes internes, parce que euh, Poutine a été contesté, euh, y compris sur le plan électoral, de façon euh, relativement importante dans la dernière phase, et sur le plan social, il y a des mouvements internes de contestation. En même temps, euh, il, il, je, je, je ne crois pas du tout, euh, d'après ce que disent, y compris les camarades de que actuellement, il y ait la volonté pour Poutine d'essayer de, de, de se consolider comme euh, une puissance guerrière qui ré, irait qui envahir l'Ukraine. Il n'y a pas, semble-t-il, une préparation euh, à l'intérieur de la Russie à une guerre totale en Ukraine. Par contre, il y a bel et bien effectivement l'exploitation d'un sentiment patriotique et d'un sentiment d'humiliation d'une grande puissance passée et euh, avec euh, la, la volonté pour, pour Poutine d'utiliser de de, de, de, de, de, la, la fragilité euh, de, des, des impérialismes classiques si je puis dire et la force de frappe euh, socio-économique euh, et, et, et militaire de, du, du côté de la Chine d'une part et sa propre force, force de frappe militaire euh, pour essayer de négocier euh, à la table des grandes puissances parce que c'est ça finalement l'enjeu du déploiement euh, pouvoir venir à la table des grandes puissances et ne plus être méprisé comme euh, inexistant euh, pour un partage du monde un partage des sphères d'influence dans lequel se jouent les éléments d'armement et les éléments euh, énergétiques euh, fondamentalement sur la base d'un contrôle euh, d'une exploitation des populations alors face à ça la, la, le, le tout choix qui, convient, qui, qui revient à choisir un moindre impérialisme contre un autre dans cette recomposition, euh, y compris euh, de minimiser euh, les effets négatifs de, de l'expansion chinoise, euh, serait suicidaire euh, et un désastre. Mais il y a par contre des possibilités de points d'appui euh, face à des enjeux mondialisés la pandémie euh, révèle euh, à la fois des enjeux mondialisés derrière euh, euh, la pandémie elle-même, mais aussi derrière la destruction des services de santé à l'échelle internationale, et, der et derrière les relations commerciales euh, qui se sont douées par les firmes internationales, par les grands traités, etc., qui, euh, qui, qui créent un énorme désordre mondial avec des risques, comme tu le dis, de conflagration et d'une multiplicité de conflits. Et la mobilisation, effectivement, euh, euh, par en bas, en essayant de nouer des liens, alors d'une part des liens continentaux sur plusieurs continents et intercontinentaux, mais des liens continentaux euh, sur le plan européen qui mettent à plat et remettent en cause les traités existants et qui développe une autre logique, et une autre logique qui est en même temps solidaire des peuples du Sud, et des peuples du reste des autres continents, sur d'une part l'enjeu mondial de la démilitarisation et de la question donc, nucléaire, deuxièmement l'enjeu des monnaies avec la remise en cause évidemment de la domination du dollar et face à ça la, la, la, la, la nécessité d'une réflexion alternative sur des systèmes coopératifs et non pas de domination monétaire, et évidemment les questions énergétiques avec un enjeu socio-écologique derrière ça. Évidemment, c'est-à-dire le fait qu'aucune des puissances qu'on a évoquées, de quelque bord qu'elle soit, n'est actuellement en mesure de répondre de façon progressiste, évidemment, c'est le contraire à cet enjeu majeur qui est la crise à la fois sociale et environnementale qui menace l'humanité et donc la nécessité effectivement d'une démarche qui concerne le, un anticapitalisme radical euh, et la remise en cause des institutions à la fois militaires, monétaires et socio-économiques, financières de ce système, de cet ordre mondial, c'est évidemment ça qu'il euh, qu s'agit de construire et ça ne peut pas se construire à l'échelle nationale. C'est un enjeu fondamentalement international qui met à l'ordre du jour donc, euh, la, la, la reconstruction, la construction euh, d'alliances euh, par en bas euh, anti-impérialistes, euh, progressistes, euh, pour une justice sociale et environnementale euh, contre tous les rapports de domination de genre, de classe, de sexe et raciste, euh, contre notamment euh, le, le, le racisme qui euh, euh, est, est actuellement une des dimensions mondiales des conflits. Alors ben, tu m'amènes euh, sur un plateau la, la dernière question et tu as déjà en en partie, euh, en partie répondu, euh, parce que ce vers quoi je voulais aller, c'était cette idée qu'on a assisté ces dernières années à des mobilisations internationales, et notamment dans la jeunesse, euh, sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, sur les questions écologiques. Euh, et on voit que se construit, alors sinon un mouvement, mais au moins une conscience, euh, à l'échelle internationale, avec par moments une cristallisation sous forme de mouvement, avec des mobilisations simultanées euh, dans des dizaines de pays euh, qui regroupent des, des millions de gens. Euh, alors, et, et, elle n'est pas nécessairement absente la dimension, on va dire, euh, anti-guerre, anti-impérialiste et anti-militariste, mais on constate que par rapport à d'autres époques, euh, et je pense que toi, par exemple, euh, qui as euh, connu euh, dans, dans ton militantisme, notamment les, les mobilisations contre la guerre du Vietnam, qui qu ont, qu ont soudé une génération, qui ont constitué une génération politique à, à l'échelle internationale, euh, finalement, Qu'est-ce qui, alors c'est pas te demander quelle est la solution, mais c'est dans quelle mesure il y a une bataille spécifique à mener pour réintroduire ou pour introduire ou pour enrichir de cette dimension euh, anti-guerre et anti-impérialiste euh, cette conscience internationale qui se euh, construit. Et est-ce que tu as euh, en tête des expériences qui, qui peuvent exister dans d'autres lieux que les métropoles euh, les plus occidentales? Et je pense entre autres que euh, en, en Asie du Sud-Est, par exemple, il y a, par rapport à la question du nucléaire, euh, par rapport aux questions euh, de, de guerre et de menaces, il y a quand même des mobilisations beaucoup plus fortes hein, que ce qu'on peut voir dans les, dans les pays occidentaux. Euh, mais voilà, comment, euh, comment, quand on est militant, euh, ou euh, qu'on a des idées de gauche radicale, internationaliste, et qu'on se sent concerné par, par ces mobilisations internationales, et qu'on se sent préoccupé euh, par ces menaces de, de conflagration, euh, finalement, comment on essaie de mener de front en intégrant cette dimension antimilitariste euh, à, nos, à nos combats du quotidien. Quoi. Oui, c'est une, une énorme difficulté. Euh, euh, J'ajoute à la difficulté d'ailleurs que, par rapport à l'époque que tu évoquais, notamment des grandes mobilisations sur la guerre du Vietnam, une des grandes différences, euh, c'est que euh, aussi, donc, ces guerres se menaient avec des armées euh, qui mobilisaient des populations, alors que maintenant, il y a de plus en plus des armées de métiers hein, et une transformation des appareils militaires à l'échelle internationale pour être, avec l'objectif des forces dominantes, d'être moins vulnérables à une critique politique et une mobilisation populaire d'en bas, justement. Alors, c'est une, une, une vraie difficulté. Je pense qu'un des, des premiers moteurs... Euh, de l'insertion euh, d'une dimension antimilitariste à l'intérieur des mobilisations que tu évoquais tout à l'heure sur les enjeux écologiques et sociaux, etc., euh, bon, c'est la, la, la crainte, la crainte effectivement euh, d'un vrai danger. Euh, avec donc, euh, la, la mise à plat euh, de, des déploiements militaires, avec, euh, donc, ça, c'est le, le premier point, le vrai danger. Donc, euh, deuxième point, c'est que les budgets militaires sont autant de, euh, de, de, de sommes colossales qui pourraient être dépensées, déployées euh, sur des enjeux de santé et des enjeux sociaux. Donc, euh, la, la, la possibilité d'une argumentation massive euh, de contrôle de ce que sont les budgets et de mise à plat des budgets, on peut, euh, sur ce plan-là, S'appuyer aussi sur euh, la, la question des, des, des dettes euh, publiques et des mobilisations qui ont été menées notamment par le, le CADTM, le Comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde et des dettes illégitimes, pour mettre en évidence derrière les budgets notamment, euh, tous les budgets qui servent à une politique de grande puissance qui est absolument incontrôlée et qui détourne des millions et des millions de dollars, d'euros et autres par rapport à d'autres investissements sociaux nécessaires. Bon. Et alors, en ce qui concerne les, les, les capacités de mobilisation, bon, il y a eu… Euh, je, je pense qu'on est, on est extra, extraordinairement fragile. j'ai malheureusement très peu d'exemples de, euh, à, à donner de façon immédiate sur, euh, sur ce que l'on pourrait faire, mais je pense que c'est une tâche qu'il faut se fixer, et euh, qu il faut se la fixer en, en s'appuyant sur euh, la question ukrainienne, précisément parce qu'elle permet de relier des éléments aux États-Unis, euh, en Russie, en ukraine et dans l'union européenne c'est à dire quelque... et, et du côté euh, bon, bon alors la chine c'est plus loin mais mais là sur le terrain euh, au, direct autour de la question de l'enjeu ukrainien donc prendre contact et, et, et prévoir des réunions des conférences et des, et des liens avec euh, les, les forces euh, anti-guerre qui s'expriment en russie en ukraine et euh, dans l'union européenne c'est un élément clé autour d'un angle euh, euh, d'autodétermination de, de, de, d'une part de, de l'Ukraine et de contestation euh, euh, de la présence euh, russe d'une part aux frontières de l'Ukraine, donc un retrait, comme mot d'ordre, retrait des forces russes et en même temps démantèlement de l'OTAN. Donc je, je crois qu'il faut qu'on qu s'appuie sur… Euh, les, les, les questions clés que mettent à l'ordre du jour et les dangers euh, majeurs que mettent à l'ordre du jour l'Ukraine, euh, avec en même temps euh, la possibilité de combiner cette, cette dimension antimilitariste avec une autre dimension éco-socialiste sur les questions énergétiques. Hein? Donc, euh, Et là, euh, on a évidemment euh, en France, euh, à cause de la dimension militaire du pouvoir ma macroniste, à cause de la dimension nucléaire, du pouvoir français, beaucoup de choses à dire euh, pour exiger effectivement un contrôle populaire, démocratique et par en bas d'une alternative euh, et de, de, de, démocratique et, et éco sur les enjeux à la fois énergétiques et sur les problèmes de sécurité en disant mais quel est l'ennemi Qui est l'ennemi Et en, en, en mettant en évidence le fait que les, les, les causes d'instabilité et de crise fondamentale, elles sont l'insécurité sociale et, et non pas euh, fondamentalement les questions euh, militaires. Il n'y aura pas de victoire et de stabilisation en Ukraine par la guerre. C'est donc fondamentalement autour des enjeux socio-économiques et démocratiques qu'il faut mettre l'accent. Bon, je pense Eh que... ben, écoute, merci beaucoup. On n'a pas fait euh, tout le tour, mais on a déjà vu euh, beaucoup de choses. Euh, donc merci beaucoup à toi. Je le redis, on peut retrouver euh, une grande partie de tes écrits sur ton site, donc c'est Samari.fr qui doit s'afficher euh, en bas de l'écran actuellement. Euh, voilà. Euh, et on aura probablement l'occasion malheureusement, euh, dans, les, dans les jours et les semaines qui, qui viennent, de revenir euh, dans, euh, dans notre presse, euh, papier, Internet euh, et, dans nos, et dans nos vidéos, nos émissions, euh, sur la situation euh, en Ukraine et autour, euh, qui porte en elle bien des enjeux, mais comme tu le disais, euh, concentre en elle aussi bien des dimensions de, de ce que devrait être aujourd'hui la lutte contre le capitalisme et c'est euh, dégâts. Et une union basée sur l'autodétermination des peuples. Et une union basée sur l'autodétermination des peuples. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas le NPA euh, qui démentira l'importance du droit à l'autodétermination des peuples, y compris des peuples toujours colonisés par la France. Euh, et ben merci encore à toi, Catherine, et on te dit merci. à très bientôt. À bientôt.